Je vais te laisser te présenter euh, Stéphanie parce que tu as participé au programme « Créer votre propre changement » qui aujourd'hui va s'appeler « Manifester son désir ». Pourquoi tu as décidé de participer à ce programme Quelle était ton intention Alors bon, Oui, je suis Fanny, euh, je suis une maman, j'ai deux enfants. Et euh, j'ai une vie, on va dire, assez régulière. Voilà. Et donc, euh, la chose qui a fait que je me suis rapprochée de toi, c'est que euh, qui, qui m'a fait décider, en fait, de, de, de choisir ce programme. Bon, déjà, c'était toi comme personne, parce que tu m'inspirais beaucoup. J'avais déjà vu beaucoup de choses. Aussi, toutes les choses que tu offres euh, sur les réseaux sociaux, ça m'a inspiré confiance. Parce qu'effectivement, avant de choisir quelqu'un ou un programme, c'est très important aussi de ressentir un feeling, de ressentir aussi que tu peux y aller en confiance. Voilà quoi. Parce que c'est assez subtil et on va dévoiler aussi les, des vulnérabilités ou des choses qui ne sont pas faciles à dire à tout le monde facilement. Voilà. J'ai décidé de faire le programme parce que j'étais dans une période assez compliquée pour moi, mmh. dans une impasse dans le sens que je voyais qu'il fallait que j'ose poser des actions, mais j'étais complètement paralysée. Et j'avais besoin, en fait, de quelqu'un neutre extérieur qui ne soit pas une copine, qui ne soit pas, je ne sais pas, le papa, la cousine, etc., etc., mais de quelqu'un d'extérieur euh, avec effectivement des outils pour euh, pouvoir m'aider, des outils concrets, parce que c'est ça que j'ai adoré euh, de ce programme aussi. Euh, voilà tout simplement. En, en fait, à la base, la situation dans laquelle tu es venue, comme tu dis, tu te sentais paralysée dans la situation dans laquelle tu vivais. Est-ce que c'était dans le domaine personnel ou professionnel? Oui, oui, par rapport à mon histoire, puisque j'allais mal dans le domaine personnel. Après, ça a influencé aussi tous les autres domaines parce que je n'arrivais pas à avancer en fait. Et donc, c'était personnel, c'était par rapport au couple, et ça a été pour moi la plus grande transformation que j'ai pu faire. C'est parce que ça faisait au moins 14 ans que je voulais divorcer du père de mes enfants. Donc, je dirais 14 ans, c'est pas... <rire> et et, et j'arrivais pas. J'étais paralysée par rapport aux peurs, euh, par rapport au futur, le sens de culpabilité par rapport à mes enfants. Et, et le programme, voilà, ça a été vraiment ça pour laquelle j'ai choisi. C'est pour ça que j'ai choisi le programme, parce que je me suis dit j'ai besoin de quelque chose, des outils. Et tu sais, quand tu ne sais pas comment faire, en fait. Bien voilà. sûr, bien sûr. Et du coup, euh, et du coup, qu'est ce qui s'est passé suite à l'application des outils euh, de ce programme? Comment ça s'est passé pour toi? Alors, grâce à ce programme et, et grâce à toi, à ta présence, en fait, parce que c'est vraiment ça qui m'a aidée. Euh, j'ai pris conscience, quand euh, tu le dis très bien dans le programme, que nous sommes créateurs. OK Et Donc, euh, alors, quand tu prends conscience de ça, il y a toujours le côté qui n'est pas très top, forcément, parce que tu dis, purée, si j'ai créé tout ça, ça veut dire que je suis vraiment... <rire> <rire> <le> foutu, quoi <rire> Mais bon, après, le bon côté, c'est que si j'ai fait ça, je peux faire aussi en bien. Inverse. Et donc ça, ça a été la première clé, en fait, de prendre conscience de ça et de dire, bon, tout n'est pas foutu. Oui. <rire> On a la possibilité de changer. Et, et donc, j'ai osé, même avec toutes mes peurs, faire le premier pas, c'est d'appeler l'avocat. Oui. Tu vois d'appeler l'avocat. Donc je tremblais et tout, mais bon, je dis c'est bon, j'y vais c'est pas grave, je vais y arriver, voilà. Et donc après, bon, on a, on a fait les processus, on a fait, voilà, les intégrations et tout ça, et il y a eu, comment dire, des miracles <rire> qui sont arrivés. Déjà le fait de prendre la décision et de se positionner sur ça, Oui. Même avec toutes les peurs, hein, parce que je ne sais pas ouais. si tu te rappelles, la peur de non, rester bien bien seule, de ne pas avoir assez d'argent avec hein. les enfants, de... oui. ils voulaient prendre l'appartement, voulait... C'était... Et Pff... si je repense maintenant, je dis « plus si j'aurais réussis, je, je, je, je, je fait avant. <rire> <rire> <rire> Mais je n'avais pas les outils. Oui. Hmm. Et je n'avais pas la personne comme toi. Euh, qui m'a qui m'accompagnait et je sentais que j'avais vraiment vraiment besoin de ça. oui. oui, oui. voilà. Oh, c'est super je te remercie pour ce partage. Et tu vois en même temps c'est un vrai travail d'équipe hein, parce que effectivement moi je suis là je vous fais profiter de ma clairvoyance, je vous aiguille mais il y a aussi le fait que toi-même tu as mis en application les processus et les outils parce que sans le, le, il y a eu le processus de il y a la lecture des blocages inconscients, il y a la, le processus de déprogrammation et de reprogrammation aujourd'hui. Mais c'est vrai qu'il y a aussi le fait que toi, tu l'es mis en application. Quoi. Voilà. Oui, oui. Avoir le courage de, de, Bien sûr. de, de, de jouer le jeu. Quoi. Voilà. Ouais. La chose que j'ai appréciée, c'était prendre conscience euh, de l'histoire qu'on se raconte. Mmh. Tu vois? Ah ouais parce qu'on est tellement identifié dans l'histoire qu'on se raconte, on rentre tellement dans ce personnage, c'est qu'on n'arrive pas à se comment dire, décrocher de ce personnage tellement on fait partie euh, de ce personnage. Et c'est ça qui, au moins pour moi, qui m'empêchait d'avancer en fait. Bien sûr. Bien Et sûr. le fait de pouvoir euh, se détacher de ce personnage, et ça m'a permis de dire euh, encore une fois, donc c'est possible autre chose. Bien sûr, bien sûr. C'est possible d'écrire une autre histoire. Mm. Et ça, c'était super. <rire> <rire> Qu'est-ce que tu aimes particulièrement dans, dans mon approche Qu'est-ce que tu apprécies particulièrement euh, Beaucoup de choses. <rire> <rire> non, non, non. Beaucoup de choses. Donc, euh, euh, on va dire, moi, ça m'a aidé beaucoup, en fait, euh, ta présence. Mmh. Ta présence. Parce que euh, tu as ce côté, comment dire, euh, ce côté où tu arrives euh, doucement, mmh. avec bienveillance, à tirer les oreilles. Tu vois Parce qu'il faut le faire. Oui. Mais sans... Euh, sans le choc euh, très fort, tu vois, avec douceur. Mmh. Et pour moi, c'était très important, ça. Mmh. Parce que j'avais besoin euh, de me prendre en main. Et pour se prendre en main, euh, on est quelque manière obligé hein, d'aller toucher les points euh, qui font mal et on est, où on est en résistance et tout. Et surtout, je ne sais pas si tu te rappelles, je t'avais partagé aussi que j'avais regardé un replay par rapport à une séance qu'on avait fait ensemble. Mmh. Et quand j'ai regardé le replay, j'ai dit waouh! c'est incroyable! Parce qu'en fait, quand tu es dans la résistance, tu es sur la défensive. Bien et sûr. le seul but, c'est de se, se défendre. Et, et tu ne le vois pas, le truc. <rire> et en regardant le replay, je dis purée, je dis Armel, franchement, waouh! Parce qu'en en fait, as, tu, tu assumes rentrer dedans mmh. avec douceur, tu vois? Et, et, et à chaque fois que moi, j'étais dans la résistance, tu arrivais à retrouver une autre manière de me remettre le truc devant. Et mm -hmm. moi, je continuais dans la résistance. Et toi, tu as eu une patience, franchement, <rire> une professionnalité. Franchement, euh, bravo, quoi. Ah, merci. Bravo. Parce que euh, je pense que de l'autre côté, c'est pas facile. Mais tu as su le faire avec une professionnalité, une bienveillance, que waouh, ça m'a aidé énormément parce que c'était euh... vraiment de ça que j'avais besoin. Parce que je pense que si j'aurais eu quelqu'un qui me rentrait très fort dedans, je me, re... je, je, je me, je je me... serais braquée. Oui, voilà, je me serais braqué, et j'aurais pris mal. Et en fait, j'étais tellement déjà vulnérable, tellement dans la difficulté que je n'avais pas besoin de les claques. Euh, et merci. ça, ça m'a aidé énormément. Et l'autre chose, c'est que le parcours est très bien structuré aussi. Hum. Parce que moi, je suis quelqu'un parfois qui a tendance à s'éparpiller, mmh. tu vois. Et ouais. le fait d'être bien structuré, qui a la première, la première étape, deuxième étape, troisième étape et tout, mmh. ça, ça me laisse le temps de, de faire la première étape, de ne pas vouloir faire tout, tout de suite, parce que j'ai envie d'y arriver tout de suite, tu vois. Ouais. Je suis gourmande et tout. Et ça, ça m'a beaucoup aidée. Et le fait aussi de savoir que tu étais là. Parce que moi, je me rappelle, il y a eu un moment où j'ai eu vraiment, vraiment euh, euh, un moment très difficile avec mon fils. Mmh. Et j'étais là aussi surprise que tu me répondes même un dimanche. Moi, je ne m'attendais pas à une réponse, mais sur mmh. le groupe Facebook, moi, j'étais vraiment, vraiment en crise. Tu sais, quand tu es là, toute seule, paumée, tu ne sais pas quoi faire, <rire> tu te fais désespérée. Et j'envoie le message parce que je dis, Fanny, tranquille, euh, voilà, tu envoies un message et à un moment donné, quand c'est possible, tu auras une réponse, une aide et tout. Et toi, tu étais là. Oh, J'ai dit, waouh, franchement, parce que ça, ça fait partie aussi du programme. Tu vois, tu ne m'as pas lâché. Non, je ne lâche personne. <rire> je lâche personne. Et ça, c'était super. Voilà. C'est important pour moi parce que quand on est mal, on est mal. Et pour moi, c'est… Je, je... Je prends soin de chacun de vous, vraiment. Ouais. Ça, de... Je ça, je l'ai ressenti vraiment, vraiment, vraiment. Et même ce côté que tu as, que moi, j'adore, c'est ce côté aussi où, comment dire, même quand on fait le programme et tout, on ne sent pas un décalage entre nous et toi. Tu vois, parce que toi, tu as les outils, toi, tu es la prof, toi, tu enseignes. On ne sent pas que toi, tu es en haut, oui. tu es en haut parce que tu sais plus que nous, parce que tu as expérimenté, parce mmh. que tu as les outils. Mais on sent aussi que tu partages ton côté humain, tes blessures, tes déchirures, qu'est-ce que tu as vécu. Et ça, ça nous rapproche énormément et ça nous permet aussi de mieux intégrer parce qu'on voit que tu es un être humain comme nous et que tu, tu chemines, tu vois. Et ça, pour moi, c'est super. Ah, super. Ah, je suis contente. Ça me, fait, ça me touche tellement ce que tu dis. Je te remercie. Ah, bah, merci à toi. Et une autre chose que moi, j'ai adoré de ce programme aussi. C'est que en fait j'ai pris conscience parce que souvent on a cette tendance euh, quand on prend une formation ou une séance ou je sais pas, quand on achète quelque chose ou on fait un, un cours, euh, etc. En fait, on a tendance à. Euh, à dire bon j'achète avec ça je vais je vais régler ma vie ça va être la formule magique ça va être le miracle etc etc bon ça a été le cas avec ce programme programme pour moi tu vois mais le fait aussi de voir que c'est des outils où il y a un, il faut l'intégrer dans le quotidien quoi c'est oui. ça c'est pas à la baguette magique oui. Pam, la formule magique, pim, poum, pam. toi ouais. tu es, es dans le processus, tu fais partie du processus et tu l'intègres dans ta vie et c'est là ouais. où tu vois qu'après euh, tu peux devenir autonome, oui. quelque part, ouais. quand, quand, quand tu joues le jeu, voilà bien sûr, bien ça. Sûr, bien sûr. et c'est ça, ça que pour moi est, est super en fait ouais. et oui parce que le propre même de ce processus c'est justement de transformer euh vos blocages à fur et à mesure et on, on vit des moments émotionnels et des blocages selon les situations qu'on traverse, tu vois et mon intention c'était vraiment qu'à tout moment vous ayez les moyens entre les mains en disant voilà, là j'ai les étapes je suis les étapes et là je débloque la situation, quoi, je la transforme oui, oui, ouais. non mais c'est super donc euh, <rire> moi je dis allez-y avec les yeux fermés quoi, parce que c'est sûr que vous ressortez avec quelque chose de concret voilà <rire> Fanny, je te remercie infiniment pour ce témoignage. Merci à toi. Je me touche euh, énormément et de ta spontanéité et de la sincérité de ton cœur. Euh, ça, ça Vraiment, ça me donne des larmes aux yeux quand je t'écoute parce qu'il n'y a rien de tel pour moi qu'un merveilleux cadeau que de transmettre quand on voit que, véritablement, ça change la vie des gens euh, vers le meilleur, tu vois. C'est ça qui compte. Bah oui, moi, la, la, la belle chose, c'est que je, parfois, quand je suis tranquille chez moi et tout, et que je profite de ce que je crée, oui. Grâce à ce programme et à toi et à moi, à cette équipe, ouais. voilà, ouais. c'est que je dis, waouh, si je pense comment j'étais il y a un an, oh, ouais. si je suis bien, gratitude, <rire> tu vois, c'est super. Ouais. Donc, ah, euh, donc merci bien. à toi, merci à la vie de t'avoir rencontrée parce, ouais, parce que ça m'a aidé énormément et je suis très contente. Euh, de t'avoir rencontré, merci au ah, programme, bien. et j'espère que les gens ils vont bien profiter de, de ce programme et de ta présence. Oh merci, <rire> merci infiniment, ça me touche et bravo à toi, tu hein. peux <rire> tellement être fière de toi, vraiment. Merci Fanny. Au revoir. Ouais. Au revoir.